Chers jeunes, le Pape France Pas vous invite à un moment assez extraordinaire, un moment qui est toujours marquant dans une vie. C'est ce que nous appelons les Journées Mondiales de la Jeunesse. En plus, cette année, elle va être tout près de nous, puisqu'elle va avoir, avoir lieu au Portugal, à Lisbonne. Et c'est un, un moment de rencontre extraordinaire de jeunes du monde entier, un moment de rencontre en deux temps. Un premier temps, c'est la rencontre des, des chrétiens, des communautés chrétiennes, des jeunes de communautés chrétiennes, dans le pays qui nous accueille. Alors, on va passer quelques jours euh, à Braga. on va rencontrer euh, euh, bah, ces communautés chrétiennes, euh, ce, qui, euh, ce qui, qui les anime au plus profond d'eux-mêmes. Ils vont avoir préparé des choses euh, euh, toujours très belles de rencontres, d'enseignements, d'événements, de célébrations. Donc ça, ce sont quelques jours qui sont vraiment très marquants. On va au groupe de se connaître, de, de faire vraiment euh, plus qu'une seule communauté. Ensuite, ensemble, nous irons à Lisbonne, où là, il y aura euh, deux grands moments. D'abord ce que nous appelons le, le Festival de la jeunesse. Alors, pendant plusieurs jours, on aura l'occasion de découvrir beaucoup d'aspects de la vie d'Église, de, de la vie des jeunes, de propositions, de concerts, de, de temps d'évangélisation, de, de moments de rencontres, de catéchèse. Donc c'est vraiment un moment euh, où on est brassé dans tous les sens, donc on fait des rencontres euh, uniques. Et puis ensuite, il y a le, ce qu'on appelle vraiment... Euh, en, en soi, la journée mondiale de la jeunesse, c'est-à-dire une grande soirée euh, avec le pape François. Et puis, euh, le lendemain matin, une fête solennelle extraordinaire, présidée par le pape avec tous les, tous les évêques et prêtres et diacres du, du monde entier qui sont là. Et bien sûr, des, des centaines de milliers de jeunes. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Donc, euh, euh, n'hésitez pas, dépêchez-vous pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir préparer ce grand moment. Et euh, d'une part, vous ne serez pas déçus, mais d'autre part, c'est un événement qui euh, marquant qui gravera quelque chose dans votre cœur. Alors, euh, à très bientôt à Braga et à Lisbonne.